salue vraiment l'initiative du, du conseil régional car euh, on sait que c'est une préoccupation importante pour toutes les collectivités d'avoir des masques euh, donc 2000 masques attribués à la collectivité Terre de Haut ben, permettront effectivement de, de, de, de régler euh, le problème du fonctionnement donc au nom de toute la population je remercie encore vivement la collectivité régionale bien que le président n'oublie jamais que nous sommes un archipel et donc il a une attention particulière avec tous les élus pour qu'effectivement toutes les actions que nous menons, toutes les communes de la Guadeloupe puissent en profiter. Nous avons reçu de la part de la région suffisamment des masques hier et aujourd'hui nous recevons aussi le cartons de fruits et de légumes pour de la population. Nous travaillons pour toute la Guadeloupe et je veux remercier le maire d'être là ce matin pour nous accueillir.